J'accalmor. Mmh. Non putain, y a Ibana qui arrive par euh, les escal. De l'autre côté. Ça Ils ont, ils ont récupéré diffuse. 15 10 secondes. Il peut voir la de par là mec, il sait qu'il a diffuse. Il reste 10 secondes. Miner, Miner, miner, miner. Dernier agent, hop fort. Nice. Victoire des alliés, ennemis élusés. Merci. Well played, guys. Ah la faute est bonne, c'est bien. La faute que tu m'as donnée, Ouais. Tu te fous de ma gueule Quoi J'ai eu par la le truc que tu m'as dit, l'escalier, machin, truc, l'escalier, il y a au moins deux qui arrivent sur l'objet. Oui, Sur J'étais où <sus> Eh Ah non, mais. Euh... J'étais où T'en fais pas. Hein. Par rapport à toi, j'étais où C'était l'info qui a pris un quart d'heure quand même, Gunner. Ouais, c'était une banale mais quand que, bien Je savais pas si elle était dans l'escalier ou dans, la... dans le tunnel. Enfin, bah, juste à titre d'info, je vous ai sorti montagne, les mecs. Hein. D'entrée de jeu. Oui. Je sais. Sur un move qui était franchement pas piqué d'un temps, on l'autre. Il faut localiser Parce que une.. Je bombe. Là c'était du.. Une, une tourne pur et dur en fait. C'est. Ouais, c'est garage. C'est garage. Votre drone a trouvé une bombe. Cavez est dans... l'administration. Oui mais je KV là dessus il m'a pété mon drôme sur la l'administration à me lever la trappe pour audit. 10 secondes d'ici insertion. En fait, je sais allé me faire spot dans le tunnel. Je suis... En revenant, j'ai posé euh, Des amortisseurs dans un borbolet. Vous avez localisé une bombe. Rejoignez son emplacement oh, et désarmez-la. Et euh... Et en fait... Mais ce con, il a pas... il est con, il a le bouclier déployé à fond parce j'étais en face de lui. Je sais où elle est. Ah, il n'y a plus guy Vous êtes au courant que vous vous laissez partir avec des defuse seuls face à Kavera quand même les mecs hein C'est toi en même temps qui spawn de l'autre côté tout seul. Non mais bon au bout d'un moment, enfin... C'est vrai que c'est à moi. Enfin, ouais, je sais pas. J ai J ai 4 êtes Je suis 1 ah, avec le defuse, c'est moi qui dois Oui, taille. mais tu prends, toujours, tu prends toujours ce parking. Oui. Euh, je sais pas pourquoi tu prends toujours. Je, je, je, je, je, je sors cave. One on the left on the staircase. On est sur le First left. <coughs> voilà Niquez-vous Frost serveur. One, one band the mirror. Good job. Ça continue sur je le est sur le Non, il est en diffusage. Sur the stade par le Hop fort, neutralisé. Mission réussie. Alors, ton info que vous étiez sur l'objectif, elle était merveilleuse Gunner. Mais même sur le jeu, mec. Par non, jeu. vous étiez pas sur l'objectif, vous étiez dans le garage Gunner. Oui, bah on était. Mec, on non. était. Quand vous je... pas, pas dit, sur le le mec était en train de rentrer. Non, non, vous étiez pas Allo. sur l'objectif, vous aviez rien clair de tout, Gunner. Bon, écoute-moi, je me casse, parce que là t'es chiant oui, ce soir, Joe. Je casse Non. Rip. Il est angry. Sorry, guys. Oh, shit. Angry? Oui. On peut le faire. Sécurisez les bombes. Uh, Mur renforcé Protégez-la. La porte est renforcée. Restez pas dans les armée, gardez vos distances. Il reste 10 secondes. Grenade. Il reste 5 secondes. Grenade à a trouvé une bombe. Tenez-vous près. Ça va piquer. Les biens en place, ils peuvent venir. Aiguille en place! Préparation des aiguilles. Je sors les aiguilles On dort. pas est Il reste un allié. Ah You saw another in that room. Wait, wait, wait. Only a He's planting, planting, planting. I'm not even a I a <laughs> <really love> <sighs> I mean, congratulations, but what were they doing? Thanks, guys. <laughs> I don't know. <laughs> I don't know. Une bombe. Attention, votre drone a localisé une bombe. Bombe localisée par le drone. 5 secondes Désamorceur repris. Rejoignez la bombe et désarmez-la. Attention aux autres Capitaine Y a encore I'm um, pushing low guys. I'm rotating. The guy in main lobby's dead. One is there. Are we be punching guys? right blow us, MB. Dark outside, and now big Oh, I got the bomb. Don't worry, refuse cells. Defuse. Nice guys. Up four neutralisé. Mission reussy. Oh fine.